Bon, les gars, vous faites quoi comme vidéo là J'ai prévu un truc, les gars. Vidéo fun, on prend un load. T'as vu, il y a des gens qui savent pas squatter et tout. On leur met sous les fesses et comme ça, il va se dire Ouais, bah qu'est-ce que tu fais Et nous, on lui dit Bah peut-être qu'avec ça, tu descendras plus bas. Non, mais là, tu. Non, non, euh... non, non. non, non, non, non. Si, ça, ça peut être lourd. Je te jure, ils vont kiffer ouais, les abonnés. Bah, T'es chaud. Euh. Non, non, non, on s'en fout. Du fun, du fun, du fun. Puis où c'était chaud Bon, moi, je vais te laisser, lui et les 4-5 personnes qui sont dans, dans sa tête. comme les gars. Voilà. J'ai tout prévu, regarde. J'ai tout prévu pour toi, regarde. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Regarde, Allez, reste ici, reste ici, reste ici. Reste là, reste là. Reste là. Bon, maintenant, je te le laisse. Force à toi. Bon courage. On va passer une bonne séance ensemble Oui Ah bah ça va, il est ouvert d'esprit ce garçon Attends il me chauffe, moi Parce je suis là Ah <rire> <là>, hein. <rire> je pensais pas t'étais comme ça En fait il y vraiment venez, bizarre. J'ai un onlyphone au fait, moi je rigole. Bon je t'ai ramené des trucs intéressants, Newton. déjà une petite corde et surtout ces, ces jolies menottes en silicone pour pas t'abîmer ta petite peau douce. T'aurais pu les prendre d'une autre couleur quand même. Bah Ross c'est mignon non, non, non Ça non, va mais... bien avec ton teint je trouve. Et du coup on va s'attacher. Putain les gars <rire> Bon, on fera pas de jeu sexuel en vidéo, c'est interdit sur YouTube les gars Mais on va s'attacher pour faire une séance d'eau Donc il y aura du deadlift, il okay. y aura des tractions, y aura du rowing Et euh, on va essayer de, de gérer ça quoi J'avais euh, des idées à l'époque pour des vidéos <rire> avec Joe et tout Mais on n'a jamais eu ce genre d'idée quoi Alors, Moi comme Tim Si dit, ils sont 8 dans ma tête, ils se battent quoi Et si c'est le genou qui prend le dessus c'est tout. Voilà si Mais le... où vas-tu chercher tout ça en plus euh... C'était pas sais ça, quoi, quoi On devait pas faire ça à la base On en parlera sur ton Monster Break Mais ouais. sur YouTube, quand c'est saturé, faut savoir se différencier et nous, c'est pour ça qu'on voulait inventer des concepts Sans fun. Sans en n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. On ne hein deviendra pas n'importe qui, euh, <rire> je, te, euh, je te rassure. Non mais attends. Là, on va s'entraîner comme si on était des frères sur moi, quoi. Ça, ça va être un peu ça. Ah, ah merde, j'ai déjà envie de faire pipi en plus. Donc tu rigoles là. <rire> Après... Et en plus le jeu a commencé donc euh... C'est pas caca. Tu viens d'inventer ca... <rire> Non non non mais c'est. Non mais. mais j'ai j'ai bu des trucs QNT juste avant de venir. J'ai bu au moins une bouteille. Ah parce qu'il faut sautéger ah, les gens au Ah ouais bah ouais, ça va être oh ça le plus ouais, dur. Non, oh ouais. Mais je sais pas comment on va faire pour le toilette. <rire> oh là Dans quoi je, je me suis aventuré là. Ah tu viens dans le nord, c'est pas pour rien. Hein. Ici, il n'y a que des mecs bizarres. Hein. Ah oh putain et ça fait mal en plus là c'est serré là tu veux pas te mettre à pied nu pourquoi Tout ça non non non <rire> <rire> ça se casse on va se tenir la main ouais commence pas trop distance. déjà là on est, est prêt déjà on est proche hein bon première épreuve le portique et ça dot la cheville quand même ça, ça fait mal à la cheville euh, les gars on n'est pas tout seul dans la salle <rire> c'est pas là, ça, la salle à main bouille donc déjà c'est malaisant et franchement heure, heure, heureusement que je suis pas de heureusement je suis pas d'ici allez let's go je un... hey, c'est la dernière, la dernière <rire> vidéo que je fais avec vous je crois. Moi, je dis, ne croise le regard oh de tain, personne. Ça fait mal Ouais, ça recule cul, là, hein, quand même. J'espère juste que ça va tenir toute la séance. On doit faire du deadlift en premier exercice, mais on va commencer par l'échauffement avant. Tu fais quoi, toi, en général, comme échauffement wow. <rire> On fait le même, <rire> ah, Moi, je sais que tu fais comme moi, articulaire. Donc, on va prendre un tapis chacun, on va faire un peu de yoga à deux. Attaché. C'est bien, ça. Et hey, maman, je t'assure que j'aime bien les femmes. Tu fais quoi en premier En vrai Ouais, en vrai. On va essayer de faire le même. Moi, je fais ça et je fais le dos. Ouais. Je fais pas ça en premier, je le fais en deuxième. Et après, je vais passer ma jambe comme ça, au-dessus de Et je fais les deux côtés. Non, mais ça, on va pas pouvoir faire ça. On va essayer. On en fait un chacun. J'avais déjà budget dans sa tête, c'était screw. Viens, on fait le premier, on fait le tien en premier et après, on fait le mien. Loot la position de Newton. Comme ça, c'est mieux moi je fais ça en plus. Je fais... Ah ouais je fais ça aussi vas-y. En fait, mais ouais. vas-y, vas je vais te laisser le faire, moi je suis plus dominant dans, dans le délire. Fait exprès, Donc là les gars, ce qui est bien, c'est de mobiliser la colonne vertébrale. Donc là il va partir en antiversion au niveau de son bassin. Et après en rétroversion. Et là il pourra accueillir euh, plus facilement. Là les gars super important de le faire, surtout avant un deadlift. Bon y'a un truc, on va pas réussir à le faire. Ah, ah si, y'a peut-être moyen de mmh. qu'on fasse. Faut, faut se mettre sur le dos. Ouais, avance. Ah, non, non, mais... Non, non pas comme ça <rire> Ça marche qu -ce pas Qu'est-ce qu'il fait bah, ça va plus vite, on gagne Il du temps qui... vas-y, mets-toi là, tu sur le <rire> dos <rire> J'ai vu son regard Ah oh, non, là, c'est trop Il m'a mis sa position pour mais vas-y, vas-y eh hey, vas-y, à la base je voulais faire un entraînement d'eau, un vrai entraînement d'eau. On va vraiment hey, s'entraîner. voulais congestionner là. On va vraiment s'entraîner. Des conneries quoi. Vas-y, vas vas je vais essayer. Maintenant, bah faut que tu m'aides. Sur là je vais pas pouvoir aller ah, par oui. là. Ah oui. Ah oui. Vas-y. Non non non, on arrête cette vidéo, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Vas -y, vas -y. Non, mais il y a des trop gros bras. Chauffement articulaire, c'est fait. Oh, oui, oui. C'est fait, ouais, ouais. ça s'est bien passé ouais. On va passer à l'échauffement Il y a les vasculaire ouais. Le petit cœur là qui bat, oh, Il a déjà l'été ton qui pointent on, on va farais. le chauffer Et du coup Newton, pour chauffer ton petit cœur, qu'est-ce qu'on va faire On va faire quoi On va faire des petits sauts <rire> des petits sauts <sons. rire> Grâce à quoi ah, Grâce à la corde à sauter <rire> Everjump, les gars, je la ramène tout de suite On <rire> vous avez promis euh, Les gars, moins 10% sur Ever Jump, Donc les cordes à sauter connectées Ça compte votre nombre de reps Il y a aussi des programmes aussi sur l'application ça ouais, en fait, t'as une application, t'as plusieurs entraînements, en, donc t'as l'application qui est gratuite et t'as la version premium où as plein plein d'entraînements et du coup bah en fait euh, bah tu mets sur ton téléphone et tu suis les entraînements, ils te proposent pas d'entraînement de corde à sauter, même des tutos. Du coup maintenant qu'on est attaché, que tu réalises un, une petite partie de mon rêve, ouais. je veux aussi sauter avec toi. Vas-y, pour chauffer un peu le cœur. Eh, hey, je suis pas gaucher hein. Tu, tu, tu veux pas... Bah non, toi, trop t es t es tard. à l'aise. Non, mais bah, trop tard, on peut pas. Non, si, non, on, on peut pas. Ah ouais, ouais. On a aussi un cerveau pour deux les gars. Fais des petits surois. Vas-y, 1, 2, 3. 3, il faut pas, se rapprocher. Attends. Les allez, gars, on va y allez, arriver. Vas-y, 1, 2, 3. Eh Eh Ça, c'est genre bien pour du connu pas le côté Non, Ever, j'aime quand tu te laisses tout les gars. Oh, <rire> il est bon Ça me fait trop mal, Alex. Ça y est, là, je suis chaud, vas-y. Ouais, ouais, moi, je deux, suis grave dit. échauffé, là. Voilà. On peut direct ouais, aller chez moi. Non franchement eh, commander la corde, moins 10% avec le code, n'importe quel code que vous voulez. Pour prenez leur code vu que c'est si la leur vidéo. Si ils sont des athlètes comme Newton, c'est pas pour rien les gars. Bon let's go, maintenant deadlift. Hey, putain ça fait mal. Eh. Bon on commence à, à s'échauffer, on monte progressivement. Je prends on a combien le Newton 50, 120 Ouais ouais. On vient de la passer, on va charger oh. un peu plus. Oh. Non. Je libre, suis libre, libre. Je, je, je suis libre. Ramène la corde. Je Ramène la corde Albino. Je suis libre. Bon on a une solution à tout chez FF hein. On a ramené de la corde les gars. Il sert bien. Donc là on aura encore moins de distance. Non, moins de distance hein. Newton. J'en ai marre, j'en <rire> 10 marre. Ouais, 10 On prend un 20, gros. Ah, j'avais pas vu, j'avais pas vu. un 7, un 7, c'est un Des rêves, il y a de 20. J'avais oublié, j'étais attaché avec toi. 1, 2, 3. Il y a combien, là ben non mais c'était vraiment léger en ouais, fait Je sais pas, change. les gars dites nous allez, allez mieux, Attends, temps. Temps. Mettez pause, dites nous combien on va faire à deux Je fais logiquement tu sous les 50% de la barre et moi les 50% autres Ah mais n'oubliez pas que là vous avez pas de bande de tirage. C'est ouais. en cours. Ouais en plus ça c'est une grosse barre Asiat grip ça existe non Newton hein On enroule ton zizi autour de la barre Non non, Zamel grip ça, existe <rire> est Ils long, ça y est. Euh, Genre là, on parle sérieusement, c'est que tout à l'heure on déconne Mais ceux qui sont vraiment euh, frères et à moi ça doit être une possibilité ah bah bien sûr ouais c'est bah là, là même si on est comme ça tu vois c'est là que tu t'en rends compte hein. Les gars 2, 210 on a 10 kilos de 1RM être été j'ai reparlé Ah oh non j'aime pas quand j'ai le bras devant 2 3 On va se casser le dos, ça fait le dos. Non, non en vrai pour 210 c'est léger. Non c'est léger là. Je crois qu'on va faire 260 euh, facile, déjà. Hey, il, il, il veut monter hey. de, de 40 en 40 parce qu'il dit on a deux. Quand t'es tout seul tu montes de 20 en 20. Et il y a des mecs, ils, ont, ils font moins de 70 kg. ils ah, font des, ils, et donc, Il et y a des mecs qui sont champions du monde, ils font moins de 70 kg, ils, ils, font, ils font ça tout seuls gros. Donc là en gros. Ils sont naturels. Alors à nous euh, gros, mais mais mais 15. Donc là on passe de. Newton on passe de 200 de race, hein Il parle trop là. <rire> je vais te gifler. Ouais je veux pas tenir. C'est moi je je vais pas tenir avec lui. De 210 on passe à 280 surtout ne refaites pas ça chez vous Newton est très entraîné Pff, ça va être dur là 30 oh, oh, pour le la ah, Non ça va Va, en fait c'est dur. Pas... On a pas poussé en même temps. Ouais. On va faire les 300 pour le titre putaclic. Bon, allez beau. allez en vrai en vrai la barre c'est pas une vraie barre olympique. On a pas de magnésie, pas de bande. Et, bah, de... Bah, et non, pas de ceinture. Et pas de pas de magnésie, OK Et moi je reste en Jordan. Tout ce que j'en je m'en vais voilà. les couilles. Mais Newton, l'amour ça fait tout. <musique> En fait c'est le grip là qui m'a manqué ouais. Alors, va... Bon les gars on va s'équiper parce que là ce qui nous a manqué, la force on lavait c'était bidon. Je suis sûr qu'on peut aller jusqu'à 350, je sais pas ce que t'en penses. On peut même jusqu'à les 500 si je te fais une piqûre dans les vestiaires Ok bon on verra ça pour une prochaine vidéo <rire> les gars. Ah. On l'a fait chérif sur Les tractions, voilà les tractions. Là, ça en voilà. sert oh, On va se faire mal à la chimie, bon, gros. Les gars, déjà, déjà qu'on est attaché, Exactement. on est aussi des petits Vas-y, vas-y, on le fait comme ça. C'est plus drôle. À 3, 1, 2, 3. Et et votre prise serré, et on envoie 1, 2. Si c'est plus qu'il est, <rire> j'ai mal au bras gros à cause du débit. Avant, on pourrait le faire comme ça. C'est peut-être une minute à nous. <rire> J'ai senti, j'ai senti, j'ai senti, j'ai senti. J'avoue, que j'ai senti quelque chose de bizarre dans le temps. À ne pas réfléchir sur soi. Il y a combien là 180. 180 euros win, déjà, Donc on, nous, on va soulever votre deadlift là. T'es prêt, Newton 1, 2, bah, 3, 1, 2, 1, 2. coordonnez-vous. 1, 2. Alors mal au dos, mais attends les bisous qui tombent En fait, ce n'est pas bon, c'est que lui, il a les bras courts, du coup son trajet, est, ouais. il est moins long que le mien. Alors, quand tu as, as des bras courts... On va faire des séries 2. De... J'ai un plus gros, je crois qu'il te moque. Non, non, non, non. Non, non, hein. non, je sais pas. Ah, mais là, le gauche, ça compte pas. C'est ici que ah. tu vois, <rire> ça fonctionne. C'est juste ça va être bizarre. <rire> on va essayer de finir à la machine. Mais ah, pour t'asseoir. As tu... Je sais, non. Attends, attends, attends. On va pas s'asseoir, gros. Et après, pour travailler le bras gauche Chacun. Alors voilà. <rire> C'est non, non on tire ensemble. <rire> tu vois comme ça on peut faire des câlins, se poser comme ça. Croyez qu'on va amoureux pendant cette ah. vidéo les gars. Parce que rappelez-vous mmh. au début ce qu'il qu disait. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Regarde. Allez, reste ici, reste ici, reste ici. Et regardez-le maintenant. Je le trouve bien à l'aise. Non, hein oh, c'est vrai, que t'as réussi à, à m'avoir. <rire> je crois que c'est le moment de se détacher, les gars. Non, on va non, faire... vas-y maintenant, va non, non, maintenant. Non, non, non, non, non, c'est bon, c'est bon. Je, je te laisse. Attends, va t'entraîner. on n'a pas encore pris euh, la ouée. Ouais, tu le fais ensemble. Vas-y, en vas vas-y, vas-y, vas-y. pas t'avais pas envie de te faire plus. Non, non, non. Ah ouais, c'est merde, on n'a pas fait plus Les gars, si vous aimez bien le concept, on, on le refera à trois. À oh, ah, me... trois, ça peut être un délire. Je sais pas si on aime le concept. Tu fais quoi non, non, non, on va essayer de trouver une solution. Attends, décale par là, comme ça. Il y a large, il y a moyen. Non, non, toi reste dehors, Pas, tu vas pas voir Maznen. On est déjà la porte. Ah oui. Non, Newton, faut que tu te rapproches. Allez, plus petite que je pensais. Allez, vas-y. Allez, vise bien. Newton, faut que tu te rapproches. Non, lève-la bien, lève-la Pourquoi tu bouges ta pote comme ça, là T'es en train de te ou t'es en train de pousser, là je comprends pas. C'est un gros pipi. Ouais, j'ai ma jambe là, elle est à top de tirer là. Fais attention, non mets pas sur mes ordins, ça te tirer. Allez c'est bon. Les gars, alors on est à Fitness Park et Beaumont et on est VIP chez Fitness Park Arras. C'est une superbe salle. Les gens en l'accueil ils sont super regardants, on fait ce qu'on veut. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je crois que les frais des Franchement ils sont quoi. Les gens ils calculent même pas quoi. Reims c'est pas ça. Bah gros, Reims c'est spécial à Reims Moi j'ai toujours dit les mecs du Nord, vous êtes cool. On va enfin pouvoir être la corde je sais pas comment on va faire à moins tu me tu veux qu'on reste attaché à la on est bien un peu bon écoute écoute me chauffe pas trop les <rire> franchement je peux pas <rire> ça fait plus d'une heure qu'on l'a attaché c'est suffisant on va enlever les mains hop et la corde attends je crois que je vais passer mon pied ça sera plus simple let's go <rire> Ça, ça fait que je bien les hein. c'était dur hein. J'ai de m'entraîner envie de, hein. j envie euh... de congestionner. Bon, tu as fait une vraie séance là ouais ça c'est les préliminaires on... moi si ça te dit dès la semaine prochaine on peut... on peut faire un split à deux comme ça genre on se voit tous les jours on s'attache on fait une vraie séance je suis pour le reste t'as vu les charges le soir aussi le soir après le soir. minuit bah viens chez moi non directement ouais si tu veux en plus j'ai vu tu as... as un nouveau chez toi il est pas mal il est mais beau je te mettrai un petit masque pour t'éviter de trop parler tu vois je vais te bander aussi les yeux attends ouais. tu vas pas mettre un sac poubelle non plus j'ai pas une sale gueule attends je <rire> sais pas les gueule. Bon, <rire> bon merci d'avoir regardé la vidéo comme je vous ai dit si ça vous a plu, on le petit like, le commentaire. À 1000 likes, je le ferai aussi avec Pimous. On peut le faire aussi avec être youtubeurs si ce concept vous plaît. Tous les liens importants pour nous soutenir, pour qu'on puisse continuer Fitness Fusion, ils sont en description. everjump moins 10%, Iron 1000 moins 25% et QNT moins 10%. Ah, moi aussi je vais Iron 1000. bah ouais, faut, faut y aller franchement, ouais, c'est super. Iron 1000, si vous regardez la vidéo, je veux vous contacter bientôt. <rire> Comme ça, on est tout pareil nous. Merci d'avoir regardé la vidéo en entière. C'était Fitness Fusion, force et fun. <musique>